fait, Je ne suis pas dans la posture de juger ou de critiquer euh, les nations qui prônent l'avortement, etc. Je suis, euh, je puis dire, plus ou moins je les comprends du fait qu'ils euh, ils, ils parlent de leur laïcité. C'est-à-dire Surtout chez nous, c'est l'État est laïque. Je vais juste donner mon point de vue chrétien, si vous permettez, sans critiquer. Vous voyez, l'avortement, comme tout le monde le sait, consiste à détruire une vie. avorter c'est détruire une vie. Et c'est devant les conséquences graves. Cette exclamation, que vous venez de voir date depuis cinq ans. J'ai écrit ce topuscule aussi il y a cinq ans. Et c'est après avoir écouté la vie, après avoir vu les misères, devant les misères que traversent les gens, que j'ai vu que ce qui a évité en urgence pour sa propre épanouissement, c'est l'avortement. Et si l'État, pour question de sauvegarde garde, la santé de la femme, en vient à le prôner, c'est aussi du fait... De, de, de la laïcité, pour ainsi dire. L'avortement, un seul avortement, peut détruire toute une vie. L'avortement, quelqu'un qui avorte ouvre des portes à la suite de mort dans sa vie. L'avortement détruit, c'est-à-dire que ce qui détruit le plus de notre temps, dans notre temps, c'est l'avortement. Je vais donner un témoignage d'une dame qui est venue vers moi. Et elle est une vieille personne. Elle est, environ, elle est âgée. Et puis elle dit Berger, j'ai fait un avortement. Euh, il y a euh, plus de 20 ans. D'abord, elle ne me l'a pas dit directement comme ça. C'est en priant que j'ai écouté un cri, j'ai écouté le cri des bébés. J'ai dit, mais maman, je sens un bébé qui pleut là, je ne sais pas. Elle dit, oui, j'ai fait un avortement, mais il y a plus de 20 ans, Dieu l'a oublié. J'ai dit, ah bon, ok, d'accord. J'ai continué à prier les parties. Mais une heure après, alors que je recevais une autre personne, parce que j'avais fini mon émission, à la ma il y a beaucoup de personnes qui viennent voir. Et elle est venue en courant pour dire, ben, bah, j'ai reçu, reçu. ma quoi elle était tellement pressée, mais comme elle est âgée, j'ai demandé à celle avec qui était d'attendre que je la reçoive rapidement. Celle-là m'a dit, après t'avoir quitté il y a une heure, j'étais allé me coucher à la maison, je suis sieste, quand j'ai vu un jeune homme d'il y a de 19 ans environ, qui euh, venait vers moi en disant, maman, je t'aime, il me dérangeait tellement, au départ, je dis, mais qui es-tu pour me déranger Il dit, maman, juste suis ton enfant, maman, je t'aime, maman, je t'aime. Et évoluant, à un moment donné, j'ai fini par aimer ce qui fait passer, aucun de mes enfants vivants ne me considère autant. Mais on évoluait quand un carrefour s'est couché et un véhicule l'a écrasé et le sang de l'enfant qu'on soit crié pour dire, maman, tu vois comment tu m'as tué il y a 19 ans. Et tu dis que Dieu a obligé, j'attends ta mort pour que tu rencontres compte de ma vie. J'attends ta mort pour que tu rends, compte de, ma que tu rends compte de ma vie. Cette dame était venue parce qu'elle de, a des années sanitaires, des, des de la santé, de santé. Mais quand on a commencé la demande, on a supplié l'enfant, on a fait les démarches et il relative La dame est guérie si en tenante, Elle s'est retrouvée. Un seul avortement peut expliquer l'effondrement d'une entreprise. Les gens qui perçoivent le salaire, ils ne savent pas ce que ça sert à faire. Enfin, j'ai reçu un monsieur à la chambre du Sénat qui m'a dit Berger, je suis à plus de 300 000 par mois. Mais le vécu que j'ai conduit pour venir ici, c'est mon épouse qui l'a payé. C'est elle qui a mis le camion je dedans. Je constate que je prends le salaire, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Ça, c'est la malédiction qui découle de l'avortement. Parce que Dieu dit il dit, du sol qui a ouvert la bouche, dit Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour que dame les dames le sentent en Tu seras errant et vagabond sur la terre. Ceux qui sont impliqués dans l'avortement vivent l'errance, aussi bien sentimentale, spirituelle que professionnelle. L'avortement ouvre les portes. C'est-à-dire que c'est le moins le plus facile pour les nids d'attention des Mieux. J'ai reçu pour finir qu'une dame qui est commerçante, elle fait le commerçant de Bénin du Ghana, elle vend les glaciers. Et elle a, quelqu'un, elle a eu des commandes de près de 2 millions. Elle est allée commander à un Ghanéen de lui payer les glaciers. Le Ghanéen a pris l'argent et a disparu. Pendant un an, cette dame a prié, elle a fait tous les efforts pour retrouver le gagner Elle n'a pas pu. Elle était venue me voir pour dire, est-ce que tu peux prier avec moi Dans le temps, j'ai rédigé le bouquin. Parce que tous mes bouquins, je rédige, je n'ai pas des expériences. Je ne rédige pas juste pour rédiger. Je constate et j'expérimente les propositions. Je propose, même sur les signes d'écriture, aussi sur les prédicateurs, je propose des témoignements que je mets à l'évidence. Et donc, je me rends compte d'abord, et les faits avant de passer à l'écrit. Donc, la dame est me voir pour dire J'ai pris pour moi. Depuis deux ans, le Ghana a dit ça avec mes sous de 2 millions. J'ai tout fait, je n'ai pas de solution. Mais on commence à chuter, et maintenant, je demande de prêts partout avant manger. Quand c'est mis à prier comme ça, là, j'entends encore des cris. cest à que je, je vis comme des bébés qui crient ensemble. J'ai dit Mais je vois des bébés qui crient, je ne sais pas ce que ça c'est. dire Écoute, j'ai eu à voter. Je dois, dois l'avouer. J'ai fait des avortements. Et on s'est mis à dit, Moi, je ne suis pas digne d'écouter ces cas. C'est l'évêque les, les qui écoutent le pays d'avortement. Mais quand on annonce le kerygme, ça touche. L'individu, même, voit la, la sa nudité et demande quoi, que faire. Partout, le kerygme annoncé dans la ferveur. L'individu demande que faire alors pour s'en sortir. Donc c'est là, j'ai pris avec la dame. J'ai pris avec les enfants. On appelle les démarches telles que proposées tel dans le bouquin. Dans ce, ce bouquin, vous y verrez. Toutes les démarches à parcourir. Et en plus de la confession, aller faire chez un évêque, et si on est chrétien catholique, ou du chemin de croix, ou des sons-titres à faire lorsqu'on n'est pas chrétien catholique, pour plaider la miséricorde de Dieu. Et donc, la dame ayant fini la démarche, quelqu'un lui a commandé une glacière à moins de, pour un montant de moins de 200 000. Cette fois-ci, elle prend la voie pour aller au Ghana. Arrivée à l'entrée du Ghana, elle était frappée d'un sommeil. Elle a continué à dormir. Et donc, elle a, le, le, le conducteur de bus a dépassé. Le niveau elle devait descendre. Et au terminus, le compte dit, mais descend, je suis au terminus. Elle dit, ah, j'aurais pu descendre à l'entrée, c'est à l'entrée je vais. Et ainsi, lorsqu'elle est descendue, deux ans après, elle se retrouva devant la nouvelle boutique de Libo qui a disparu il y a deux ans. C'est près de 2 millions. Elle a demandé aux gens de venir l'aider. Elle s'est dirigée vers le Libo. Et dès qu'elle a appelé son nom, Libo dit, hé, hey, mamie, keep quiet. Elle a conduit dans sa boutique. Elle lui a compté les 2 millions, ce qui est bloqué il y a deux ans. Il fallait qu'on brise le blocage de la malédiction du coin d'avortement pour qu'elle soit restituée de ça. Beaucoup de personnes ça dit, se demandent comment prier enfin. C'est-à-dire que ce, ce dossier n'est pas un dossier qui concerne l'Église. Tous les hommes qui sont impliqués. Dieu dit dans Isaïe 1.15, quand vous élevez les mains pour prier, je vois mes yeux. Quand vous criez, je fais mes oreilles. Vous avez beau faire des prières sur prière que je n'écoute plus parce que vos mains sont impliquées dans le sang. Je me conscient que les gens prennent. Pour nos jeunes filles aujourd'hui, c'est comme je le dis, il faut les sensibiliser parce que c'est ce que je fais lorsque l'occasion m'est donnée, sur la vie pieuse amenée, Parce que l'avortement n'intervient que lorsqu'il y a une grossesse. Et quand vous vous livrez au, au libertinage sexuel, c'est donc évident que vous en arrivez au carrefour de la grossesse non désirée. Et ce qui fait beaucoup disent, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est même maman qui m'a fait avorter. Je dis, mais est-ce qu'on tombe en scène par téléphone ou par messagerie Avant que vous n'en arriviez à la grossesse, il faut déjà des actes. Dieu demande qu'on mène une vipuse. Dans Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au ciel présent, mais laissez Dieu vous transformer par le renouvellement de l'intelligence et vous serez ce que Dieu veut. L'essentiel, c'est de combattre le péché, de combattre le libertinat sexuel, et puis de vivre une vie de sainteté et une grossesse planifiée, ce programme. Et Lorsque ça vient, c'est le règle de l'art, après un mariage, tel que à l'église, vous vivez dans la grâce de Dieu, mais quand vous commencez pas à vous vendre, parce que, Lorsque les gens rentrent dans le lien de la sexualité limitée, le démon commence par agir. Excusez-moi que je parle de ce thème. Voyez-vous, donc, aujourd'hui, il est à combattre l'avortement de toutes ses forces. Je ne dis pas ça pour aller en l opposition, mais je parle, je, parle, je parle à ceux à qui la vie appartient. L'État a demandé qu'on avorte pour se regarder. Oui, parce que l'État est laïque. Si vous permettez un témoin dans ce sens, j'ai reçu une dame qui m'a envoyé son audio. Je ne dis pas ça, je veux dire, ah, je respecte l'État et je, sou je soutiens. Comme on appelle, leur décision étant laïque. Mais ici, je parle en chrétien, en ce que la vie, est ce de bûcher Il faut éviter certaines erreurs pour ne pas en subir tout le temps. J'ai eu une dame, la dame a fait trois fausses couches. Quand elle vient me voir, on a prié, elle est tombée enceinte. Et on lui a encore dit que c'est fausses couches. On a prévu l'avortement, le, le, le a sur un mercredi. Elle m'a sonné un lundi dans les pleurs. J'ai dit, madame, maintenant que tu m'as appelé, dis au docteur de reporter le curitaire de mercredi au jeudi. Tu devais prêcher à Tankoué, le guide de Tankoué. Je l'ai pris sur ma moto parce son véhicule était en panne comme le mien dans le temps. Je l'ai pris sur ma moto, bêteur. On a été, quand j'ai été dans l'église, on s'est mis à prier. J'ai dit, levez la main et le Seigneur. On a commencé à louer le Seigneur tous. Quand, un peu de temps après, j'ai commencé à entendre des bruits dans l'église. J'ai dit, louer le Seigneur parce que la louange fait descendre Dieu. Le meilleur ascenseur qui fait descendre Dieu, c'est la louange. J'ai dit dans Somme 22, il dit, Dieu trône dans la louange de son peuple. La louange, si nos prières doivent monter vers Dieu et nos soucis nous enlisent, la louange fait descendre rapidement. Là, on veut voir Dieu, on le loue. Et donc, quand c'est mis à louer Dieu, je demande que tout ce qui respire, loue les ténèbre, je voyais qu'au nombre de ceux qui criaient, qui tombaient, la dame tombait et roublait par terre. Elle a mis la prière, me dit, "Ben, j'ai senti quelque chose. L'enfant a bougé, blanc à moi. Donc, au retour, s'il te plaît, conduis doucement. Elle, j'ai conduit. Alors que depuis un mois, on dit que ça n'allait plus. Et le docteur a dit que l'enfant n'est plus. Si vous voyez, elle, sous 11, ça dit, sa physique que quelque chose, ne va pas. Elle sentait il y a des enflements. Et le docteur, dit, si tu ne fais pas vite, ça va entraîner le cancer. Et donc, après cette prière que j'ai faite avec elle, le, le mercredi où elle est allée pour le critage elle demande que le docteur fasse d'abord, on appelle, l'échographie. Et quand on a fait le con, on voit que la loin que nous avons commencé hier, l'enfant continue de faire cette loi je jusqu'au jeudi ou demain se faire le cullétage. Le docteur dit Mais "Qu'est-ce qui s'est passé Il dit "J'ai été chez celui qui donne vie. L'enfant là est en cinquième aujourd'hui, il y a 12 ans. J'ai l'audio de ça dans mon portable qui est témoin. Quand j'ai l'audio de beaucoup de personnes qui sont, devant, il y en a qui ont fait, on appelle, l'opération chirurgicale, ils ont suivi l'opération chirurgicale deux, trois fois." On lui a dit, plus possible pour toi de faire enfant. Et voilà que l'enfant est venu. Et ils sont entre la décision d'avorter ou non. Mais nous avons dit, tu n'avortes pas parce que celui qui donne vie, c'est Dieu. Même nous, nous apprenons de nos autorités qui disent, si Dieu nous prête vie, le quotidien vient de Dieu. Tous autant que nous sommes, on sait l'heure à laquelle on s'est couché hier. Mais personne ne peut dire l'heure à laquelle il est entré dans le sommeil. Le quotidien est un mystère. Je ne suis pas contre. Je soutiens les autorités. Mais j'en viens à proposer de ma foi qu'ils courent souvent à Dieu. Et voici ce bouquin. Ceux qui ont fait l'avortement, c'est à eux, je m'adresse. à Ceux qui ont déjà fait l'avortement, c'est plus d'avortement il y a cinq ans. Mais ceux qui l'ont fait, les démarches pour s'en sortir, vous allez y trouver, vous allez y trouver quelques prévues dedans. Dieu nous garde et que la paix soit sur chacun au nom de Jésus.